En classe de seconde, si on veut additionner deux vecteurs qui ont la même origine, AB et AC, la règle du palogramme nous dit qu'on doit construire le palogramme sur ces deux vecteurs, ACDB, et à ce moment-là, AD, ça va être la somme entre AB et AC. Ça fait un moment que j'utilise une règle abrégée, à part celle-ci, que je vais vous prouver tout de suite. Je trace l'autre diagonale, BC. BC et AD se coupent en haut. Les diagonales d'un palogramme se coupent en leur milieu. Du coup, en sachant bien sûr que AD, vecteur, égale 2 fois AO. Et en comparant avec ça, voilà l'addition vectorielle abrégée que je vous propose. AB plus AC égale 2 AO. Cela veut dire que si je veux additionner les vecteurs AB et AC qui ont la même origine, je relis BAC, je trouve son milieu, D, et voilà, AB vecteur plus AC vecteur égale 2AD. Cette règle que j'utilise depuis longtemps est bien sûr inspirée aussi par l'exercice numéro 17, numéro 17 du manuel de seconde. Modulo. À bon entendeur, salut.